Bien. Alors, mesdames, messieurs, ceux qui ont le courage d'être encore là, euh, je les salue. Je vous explique euh, en deux mots la situation d'habitude. Nous avons euh, une séance finale. Nous aurons d'ailleurs une séance finale, mais qui ne sera pas celle d'habitude, de, de, de, de, euh, parce que nous avons encore à traiter de la politique étrangère américaine et euh, nous avons euh, donc la visite euh, pour finir, en fait, du prince euh, Faisal bin Farhan, al-Saoud, le ministre Affaires étrangères euh, d'Arabie saoudite. Ce sera une visite en personne, il vient spécialement d'Arabie saoudite. Et je pense que ce sera particulièrement intéressant euh, après euh, la réunion de trois jours, je crois, euh, avec, euh, avec la Chine. Donc il y aura certainement des choses fort intéressantes à nous dire. Voilà. Alors, au lieu de la séance habituelle qui termine la World Policy Conference. Nous avons choisi de donner la parole à cinq personnalités qui font partie de notre club et de leur demander à chacun de traiter en quelques minutes un point de leur choix qui, à leur avis, n'a pas été suffisamment traité ou qui peut être abordé sous un angle différent. Voilà. Donc voilà l'exercice, et euh, je vais les prendre dans un ordre d'ailleurs qui est indifférent, mais puisqu'ils euh, sont euh, assis à ma gauche jusqu'à mon extrême gauche, n'est-ce pas, Fatallah Mon extrême gauche est marocaine euh, aujourd'hui. Et euh, je vais commencer par euh, Michel Fouché, qui est bien connu dans notre groupe. Mon cher Michel, euh, qu'est-ce que tu veux nous dire ben, je en 7 veux... minutes, mmh. avec une tolérance maximale de 15 secondes ben, Je veux répondre à, à ta question, la fin des illusions, en me demandant si la, de, la diplomatie est aujourd'hui devenue une illusion en 5 points, en suivant ta trajectoire du réalisme à l'idéalisme. La vie internationale comporte une conversation permanente entre les États. Cette conversation s'appelle la diplomatie. On y prononce bien souvent des mots trompeurs, on triche avec le langage, mais on ne peut pas le faire tout le temps, et sur tous les sujets, parce qu'on a besoin de comprendre et d'être compris. Quand Alléran, au Congrès de Vienne, propose que l'on insère dans le préambule, une référence au droit public, il ne joue pas avec une expression consacrée. Il veut signifier que la force n'est pas tout, que par exemple la Prusse n'a pas le droit de manger la Saxe. Guillaume de Humboldt, qui parle pour la Prusse, ne s'y trompe pas et demande exaspéré « Que vient faire ici le droit public ?» Et à il fait que vous y êtes. Voulant dire qu'à côté de la force, il existe des règles, qui gouverne la reconnaissance des États avec la participation à la diplomatie et aux décisions. Point 2. Je crois que la diplomatie a été une victime collatérale de la pandémie et du cloisonnement du monde. Les rapports internationaux jusqu'au troisième trimestre 2022 se sont durcis. Tout le monde le constate. On ne peut pas négocier en en visioconférence. On ne peut pas négocier à distance. La négociation est un négocium, C'est pas à côté, à, à côté de Dubaï que je vais dire ça. Il faut se voir, se juger, se jauger. Bien des dirigeants se sont enfermés physiquement et mentalement dans leurs certitude idéologiques, Pékin, dans leurs rêves néo-impériaux, Moscou, Ankara, Téhéran. Mais en même temps, on constate donc des échecs et des avancées, même si à la fin de l'année 2022, il y a des progrès significatifs. Alors, Je commence par les avancées. Trois exemples. Au plan bilatéral, on a cité tout à l'heure les accords d'Abraham entre les Émirats, le Koweït et Israël. Ce n'est que le début, mais c'est un peu en ordre dispersé. Ces accords, comme vous le savez ici, ont provoqué un regain de tension avec l'Iran pendant deux ans. Et puis, je comprends qu'après beaucoup de discussions, l'ambassadeur des Émirats vient de revenir à Téhéran. Et il semble qu'au mois d'août, l'ambassadeur du Koweït va suivre. Mais il est vrai que là, les échanges économiques, financiers humains n'ont jamais cessé. Un demi-million d'Iraniens dans les Émirats et des, des, des sommes de commerce qui dépassent euh, les montants du fonds souverain Moudabala. Autre exemple qui n'a pas été cité, mais l'accord récent, fin octobre, accord très indirect, sans contact direct, pas bilatéral, mais de portée bilatérale, sous médiation américaine pour la frontière maritime entre le Liban et, la, euh, et, et Israël. Au plan régional international, il y a eu une séquence très intéressante en Asie du Sud-Est. Le G20 à Bali, et je trouve que le président Joko Vico, a pris son bâton de pèlerin, est allé à Moscou, il a fait un travail tout à fait formidable dans cette culture de non-alignement rénové, en quelque sorte, non-alignement engagé, suivi du sommet de l'ASEAN à Phnom Penh et de l'APEC à Bangkok. Tout le monde a salué, au moins dans la presse régionale, le pragmatisme, même s'il a fallu à Bangkok une centaine d'heures de discussions pour faire adopter dans le cadre APEC les déclarations sur la Russie et l'Ukraine négociées à Bali. Et puis les deux présidents, chinois et américains, se sont rencontrés, comme on dit maintenant, en présentiel. Les échecs, la paralysie du Conseil de sécurité est flagrante. Un ministre cambodgien récemment me disait que sa crainte que l'ONU finisse comme la SDN. Le groupe de Minsk sur le Caucase a échoué à arrêter deux guerres entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Euh, pour ne rien dire des accords de mines, qui sont morts depuis longtemps, après 120 réunions où la France d'ailleurs a joué un rôle très important. Alors, cher Thierry, si le réalisme échoue, partiellement, il nous reste l'idéalisme. Je vais essayer d'avancer dans ce sens-là. Peut-on parler de coexistence pacifique ou souhaitée entre Pékin et Washington Après tout, Kevin Rudd nous parle de compétition stratégique maîtrisée. Ma thèse idéaliste, pour l'Europe en tout cas, mais ça vaut aussi peut-être pour le Moyen-Orient, c'est que la réconciliation, le terme a été employé plusieurs fois ici, est sans doute la meilleure garantie de sécurité. Je ne reviens pas <coughs> sur le processus de réconciliation, qui est beaucoup plus important dans la construction européenne que le grand marché et l'état de droit. En franco-allemand, malgré la France, avec la pression américaine et le rôle des églises, de Gaulle, qui met moins de trois mois pour mettre fin à l'Empire, les accords déviants de mars 62, et le voyage chez Adenauer, la rencontre avec Adenauer. Un processus qui s'est étendu ensuite sous un format triangulaire, le triangle de Weimar, entre l'Allemagne, la France et la Pologne. Je n'insiste pas sur l'ampleur des contentieux historiques germano-polonais, d'ailleurs ce n'est pas très consolidé. Et quelque chose de moins connu, ce sont les processus de rapprochement polono-ukrainien, Malgré le passé impérial de la Pologne dans l'Ouest de l'Ukraine, malgré les grands massacres de 1942-1943, malgré l'opération Vistule de déportation de la minorité polonaise organisée par le capitaine Jaruzelski, ça lui a permis de monter en grade. Et ça, ça a été l'effet à la fois du président Kwasniewski et de la revue culturelle Kultura, « réfugiée en France » qui a tout de suite reconnu les frontières de la Lituanie et de l'Ukraine pour une raison interne, empêcher le révisionnisme polonais. Donc, avec la Russie, il y a une butée. En anglais, je dirais « there is a stopper ». Il n'y a pas ce type de processus. Il n'y a pas le plus jamais ça. Je de... jamais entendu le plus jamais ça de la part des élites russes. Il n'y a pas de commission d'historien. Il n'y a pas d'examen critique du passé. L'association mémoriale a été interdite quelque temps avant le 24 février. Elle avait recueilli un demi-million de documents, écrits, oraux, des objets, sur les crimes de Staline, avant Staline et après Staline. Donc il y a un problème avec la Russie, à mon avis, mais je l'ai écrit dans un texte chez Gallimard, il y a un impensé, il y a une pensée néo-impériale que nos amis africains perçoivent mal parce que c'est ce un empire d'outre-terre et non pas d'outre-mer, mais il y a aussi des empires d'outre-terre. Il n'y a pas eu d'examen critique, il n'y a pas eu de pensée des élites sur les raisons internes de l'effondrement du système russo-soviétique. Et il y a une impossibilité de penser tout cela. Et je signale quand même que le négociateur qui avait été nommé au, au, au, en mars-avril pour discuter avec les Ukrainiens, le, le, le, le, le déséquateur russe choisi par le Kremlin, Vladimir Mezinski, ministre de la Culture pendant dix ans, est l'homme qui a réhabilité Staline et qui a réécrit le manuel d'histoire de Terminal des classes russes. Et puis, je n'insiste pas devant vous, euh, patriarche, sur euh, le fait que euh, quand vous avez voulu parler je tiens ça de, du métropolite Emmanuel, quand vous avez voulu parler avec le patriarcat de Moscou, à Chypre en particulier, ils ont fait, je cite euh, le métropolite, la sourde oreille. Il y a quasiment un schisme. Quand on sait le rôle des églises catholiques et protestantes d'Alsace et du Bad Württemberg dans le processus de rapprochement euh, franco-allemand à l'échelle de la société, et non pas des dirigeants, à partir de 1945, processus qui continue d'ailleurs, m'a-t-on dit à Strasbourg récemment, eh bien, on, on, on voit que là il y a un canal qui ne fonctionne pas, même si vous êtes bien conscient de l'importance de ce canal. Je conclue, ce travail est indispensable et à mon sens bien plus important que les garanties de sécurité de l'OTAN. La vraie sécurité c'est la réconciliation avec le voisin, mais une réconciliation qui suppose de traiter des drames, des massacres, des contentieux, et, et, et tous les voisins en Europe en ont et ailleurs. Et ce travail, à mon avis, ne sera possible avec la Russie, je dis bien avec la Russie, qu'après un changement de régime. Et l'histoire de la Russie montre que les changements de régime depuis la guerre de Crimée sont toujours liés à des défaites militaires. 1859, 1905, 1917, 1989, vous permettrez que je ne donne pas d'autres dates. Merci. Merci Michel. Euh, 8 minutes et 20 secondes. Bon. Alors, juste euh, avant de passer la parole à Holger May, pardon, à, à, à Tidiane Gadio euh, dans l'ordre de, de, de, de Setting Arrangements, euh, je dois faire une remarque. Le, tu tu t as repris le l'expression réalisme-idéalisme. Moi, je suis un réaliste-idéaliste. Bon, un réaliste-idéaliste. Ce qui n'a rien à voir avec le cynisme, soit des, au contraire. Soyez entre parenthèses. Mais que certaines négociations n'aboutissent pas, ça, pas du tout, ça ne veut absolument pas dire que le réalisme ne marche pas. Non, ça non. veut dire que des, ça ne marche pas pour des raisons très réelles. C'est parce que, dans le cas de Minsk, ça n'était acceptable finalement ni pour les Ukrainiens ni pour euh, les, les Russes. Euh, être réaliste aujourd'hui à propos de l'Ukraine, je sais que ça déplaît à beaucoup de gens, mais c'est dire que c'est la guerre qui en décidera en grande partie. Oui, et cette guerre peut être par, peut être gagnée ou perdue par les uns ou par les autres, pour, pour de multiples facteurs, y compris, naturellement, euh, si dans un pays, euh, le régime s'effondre, et ça entraîne généralement la, la, la fin de la guerre, mais euh, je pense que ce n'est pas la morale et les leçons de morale qui décideront de l'issue euh, de, de la guerre, d'autant plus que, comme on l'a vu d'ailleurs pendant cette conférence, euh, tout cela, il y a de multiples aspects euh, qu'il faut également prendre en compte. Bien, en tout cas, merci euh, pour cette contribution, et maintenant je passe la parole à euh, Tidiane euh, Gadio, qui a une riche euh, expérience euh,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 la question sécuritaire en Afrique est une question absolument majeure qu'il faudra sans doute qu'on traite de façon plus approfondie dans les prochaines éditions de cette WPC. Merci, Tadio, et la parole maintenant est à Marc Ecker. Merci beaucoup, Thierry. J'ai voulu essayer de répondre à la question qui est la fin des illusions. Et pour répondre à cette question, je me suis demandé quel était le sens du mot illusion en fait, il y a plusieurs exceptions, il y en a trois exactement. Je vais essayer de les reprendre et peut-être de faire écho à ce qui a été dit au cours de ces trois derniers jours, en tout cas certains aspects. La première exception du mot illusion, c'est une interprétation erronée d'une donnée sensorielle. C'est-à-dire qu'on croit voir quelque chose qui n'existe pas. C'est un, un mirage. Par extension, dans le domaine des relations internationales, on pourrait dire que c'est une erreur non seulement de perception, mais aussi d'analyse. Ce qui renvoie aux travaux de Robert Jervis, que j'avais, je crois, déjà cité l'année dernière, Perception and Misperception in International Politics. Et si on regarde la guerre en Ukraine, je crois qu'on peut voir, du coup, la guerre en Ukraine comme un choc des illusions. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de mauvaises perceptions et d'erreurs d'analyse de, de part et d'autre. Il y a eu, du côté des, des Occidentaux, de nombreux dirigeants et de nombreux analystes qui se sont trompés, qui pensaient que la Russie ne passerait pas la frontière et n'interviendrait pas, en Ukraine. Finalement, c'est ce qui a eu lieu. Et si ces analystes se sont trompés, c'est notamment parce que ils pensaient que les Russes et Vladimir Poutine ne commettraient pas un certain nombre d'erreurs de perception. Et ces erreurs de perception étaient liées notamment à la vision du Kremlin, de la faiblesse de tout un tas d'acteurs, faiblesse de l'Ukraine, faiblesse de l'Europe, faiblesse des États-Unis, après notamment leur déroute en Afghanistan. Donc là, il y a eu vraiment une conjonction d'erreurs de, de perception et une conjonction d'erreurs d'analyse qui contribuent à expliquer cette, cette guerre. La deuxième acception du mot « illusion », c'est une appréciation conforme à ce que l'on souhaite croire, mais qui est <rire> fausse par rapport à la réalité. On prend ses désirs pour des réalités, c'est un rêve. Et dans le domaine de la littérature, ce sont les illusions perdues. C'est Lucien de Robin qui rêve d'être un grand auteur et qui n'y arrive pas. Dans le domaine des relations internationales et de ce qui a été traité ces trois derniers jours, je crois que ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'illusion de la puissance. Et l'illusion de la puissance, là encore une fois, je pense qu'on peut dire que la Russie a eu cette illusion, s'est crue plus forte qu'elle n'était réellement, pensait véritablement qu'en trois jours elle pouvait soumettre un pays comme l'Ukraine, et elle s'est heurtée au mur de la réalité. Mais Ce n'est pas le seul acteur ces dernières années, ces dernières décennies à s'être heurté à ce mur, euh, on a parlé de guerre contre le terrorisme il y a quelques instants. Euh, les États-Unis se sont heurtés à ce mur et leurs alliés en Afghanistan. Les Français, dans une certaine mesure, et leurs alliés, nombreux, hein, il y avait quand même plus de 10 000 personnels dans la MINUSMA, se sont heurtés à cette réalité et n'ont pas réussi à stabiliser la, la situation en dépit <coughs> des efforts humains et financiers qui ont été consentis. La, troi la troisième acception du mot « illusion », c'est un effet créé par le moyen d'un artifice ou d'un trucage qui donne le sentiment du réel ou du vrai. Là, c'est une illusion avec un illusionniste. Et on entre dans le domaine, pour le coup, des manipulations, de l'intoxication, de, de, de la désinformation, de la propagande. Et dans le domaine de la stratégie, on a un spectre <rire> extrêmement large qui va de l'influence à la guerre psychologique ou à la guerre hybride. et euh, évidemment, on a des exemples nombreux. Certains ont été donnés au cours des trois derniers jours. Je pense notamment à ce qu'a dit Zaki Laidi sur la désinformation en Afrique, sur le, la question de l'insécurité alimentaire et sur le fait que les pénuries auraient été en quelque sorte orchestrées par les pays occidentaux et sur les efforts qui ont, été, qui ont dû être déployés par un certain nombre de pays occidentaux et par l'Union européenne pour tenter de contrer cette désinformation. Là, c'est toute la thématique des fermes à trolls euh, qui ont existé depuis des années et qui continuent à être extrêmement actives, notamment sur le continent africain. Maintenant, la fin des illusions. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, la fin des illusions Je veux dire que c'est une notion très, très subjective. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Alors La question, en fait, c'est qui a eu quelle illusion, au pluriel Et là, bon, je ne vais pas m'aventurer à répondre, ça pourrait être très long. Il y a eu un certain nombre d'illusions collectives qui étaient plus présentes... Euh, à l'ouest que dans d'autres parties du, du monde. Euh, des illusions euh, sur l'universalisme des valeurs, des illusions sur le déploiement de la démocratie et des droits de l'homme, des illusions sur la pacification possible des relations internationales. On pourrait en discuter longuement, mais je crois que pour tenir dans les 7 minutes, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là tout de suite. J'aimerais plutôt arriver tout de suite à la dernière partie, qui est à quoi la fin des illusions peut-elle conduire et je crois qu'elle peut conduire à trois types d'attitudes. La première attitude, c'est le déni. On ne veut pas croire à cette fin des illusions et on reste dans l'illusion. On a beaucoup parlé de changement climatique au cours des derniers jours, ce qui m'a fait penser au fameux film de Netflix, Don't Look Up, où c'est vraiment la définition du, du déni. Mais on a aussi parlé hier lors d'un atelier de il qui est une version atténuée de ce déni, qui est l'effet NIMBY, not in, ba in my backyard, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il faut agir, mais dans le fond, on ne veut pas vraiment euh, agir, en tout cas pas chez soi, et on déporte les solutions sur des voisins qui ont également cette attitude, not in my backyard, ce qui fait que, dans le fond, on, on ne traite pas le problème, on ne fait que le, le repousser. L'autre extrême, c'est la désillusion. Et... Là, j'aimerais attirer votre attention sur un sondage qui a été fait par l'UNICEF juste avant la COP27 et qui a été fait auprès de 250 000 jeunes dans 163 pays et qui traduit vraiment une désillusion et même un désespoir lié au changement climatique. Un des points les plus frappants de ce sondage, c'est que deux jeunes sur cinq ne souhaitent plus avoir d'enfants et ça monte à 44% dans cette région au sens large, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc c'est vraiment une traduction très concrète de la désillusion et du, du désespoir. Et puis la troisième approche, elle est plus pragmatique, plus volontariste et elle consiste à considérer les illusions non pas comme des illusions, vous avez eu une formule avant que j'ai oubliée, mais plutôt comme des, des ambitions ou des objectifs manqués à court terme mais qui peuvent être encore atteints à plus long terme. Et donc il s'agit de ne pas se décourager, mais au contraire de se retrousser les manches pour essayer de traiter ces, ces problèmes. Je pensais notamment à ce qui a été dit ce matin sur la faim dans le monde. Pendant plusieurs décennies, quand même, on avait des tendances à la baisse. Et puis, de, depuis 2015, on a une tendance qui remonte à la hausse. Les objectifs qui avaient été fixés par l'ONU en 2015, d'éradication de la, de, de la faim pardon, en 2030 s'éloigne, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager et se laisser aller à la deuxième attitude, le désespoir et la désillusion. Au contraire, ça veut dire qu'il faut relancer les efforts et essayer de, de les traiter. Bref, pour tenir dans les sept minutes, je conclurai par une formule qui est la vôtre, qui est réalisme à court terme et idéalisme à long terme, mais avec quand même une question que je vous pose qui est comment définissez-vous le réalisme Et je pense qu'il serait intéressant de le d'y répondre parce que je constate que, en particulier depuis le 24 février, cette notion de réalisme est beaucoup utilisée à des sens très différents et est sujette à controverses, voire à, à malentendus. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. cette heure euh, non, 7 minutes 45. Bon, C'est euh, pas mal. Alors, merci aussi euh, d'avoir pris euh, au sérieux le titre, euh, ce, qui, ce qui est effectivement était une, une, une bonne approche. Alors, je vais vous dire que, en que comment j'ai choisi ce titre Alors, Ça m'a pris euh, quelques secondes. Bon. J'aurais pu dire la fin d'une ou la fin de l'illusion au singulier. Et si j'y ai, ai pensé, et s'il avait choisi ce titre-là ça aurait été l'illusion de l'ordre néolibéral consécutif à la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire le monde plat. Et, mais ce n'est pas innocent, parce que les gens qui aujourd'hui encore parlent de l'ordre mondial, du fait de la rupture de l'ordre mondial, oublie simplement qu'il n'y a jamais eu d'ordre mondial, parce que l'ordre de Bretton Woods et de la Première Guerre mondiale n'a concerné qu'une partie du monde, en réalité, puisque très vite on a eu la, la division du monde. Donc ça aurait été à ce moment-là une invitation à prendre conscience, à se désillusionner justement sur ce qu'a été véritablement le monde après la chute de l'Union soviétique. Alors en disant la fin des illusions, c'était effectivement... Pour permettre à chacun de l'interpréter. Et merci d'avoir fait cette, cette typologie. Mais je voudrais juste rebondir avant de passer la parole à Holger. Mais Holger Beier, euh, Holger May, pardon, c'est là. Sur, je voudrais rebondir sur un point qui est l'illusion ou les erreurs de perception dans les mois ou les semaines qui ont précédé l'invasion de, de l'Ukraine. Moi, je pose une question, et je me la pose. Alors, peut-être que quelqu'un dans, dans la session suivante y répondra. C'est pourquoi. Alors, il y a eu certainement une méfiance par rapport aux renseignements donnés par les Américains. Et cette méfiance, elle nous ramène évidemment à 2003 et euh, aux affirmations américaines à l'époque de la détention par l'Irak d'armes de, de, de, de détention massive. Mais la question véritable que je pose c'est pourquoi, si les Américains avaient, ce qui est manifestement le cas, et montraient de plus en plus des informations extrêmement précises sur ce qui se préparait, pourquoi n'ont-ils pas réuni leurs alliés pour dire comment est-ce qu'on s'y prépare ensemble C'est une vraie question, et une question, à mon avis, très sérieuse. Voilà. Alors, euh, en tout cas, merci d'avoir euh, mis un peu d'ordre dans, euh, dans cette notion d'illusion. Et uh, maintenant, uh, sans aucune illusion, je passe la parole à Holger May. Alors, Holger May, we are going to switch to English with uh, Holger. Uh, he could speak uh, German, uh, which should, but, but he, I, I can tell you that he speaks excellent uh, English. Uh, his, his French is uh, not yet as good. So, we will move to you, uh, Holger, you are very old friend and um, you are a great uh, technology expert so we have covered a number of aspects of technology uh, during the last three days in various uh, sessions so I am sure that you have something new to tell us. Well let's see but uh, I want also to pick up the title and illusions uh, some year or so after 2014 and the annexation of Crimea, um, we had a dinner with some um, parliamentarians, including from the foreign policy committee in the German parliament. And uh, well, the guy said, well, we were then all disappointed by Putin and disillusioned about Russia. I said, well, my spontaneous reaction was, well, you can only be disillusioned if you had illusions in the first place. And how can one have illusions about Russia, I, I wonder. Um, also probably for your private life, it's a good recommendation, not if you don't want to be disillusioned, don't have illusions in the first place. Um, 24th of February this year, our foreign minister um, Baerbock um, said in the early morning, now we broke all up in a new world. And here we go again, I, I wonder in which world she was living before, probably in a world of illusions and wishful thinking and in particular in the Green Party, they had a steep learning curve um, as you might have observed. I think one of the key problems was the lack of understanding of the continuous role of military power in international relations There was so much talk and particularly in my country about soft power and civil power and everything. But if I have three generic scenarios, and in particular with referring to Russia, if Russia falls apart, I think we need lots of forces to manage somehow the chaos in the East. Exactly. If Russia regains strength and becomes confrontational, antagonistic to the West, we need lots of forces for containment and deterrence. We did that during the Cold War quite successfully, and the Cold War is a million times better than a hot war. So, nothing wrong with that, but we need military power. Now, my preferred scenario is Russia one day becomes a friend and partner to the West and I say, well, then we need a lot of military power and people look at me, why that? And say, because we need to be a strong part, partner of Russia and never ever be a weak partner of Russia. And I think those who understand that best are our Eastern European friends and perhaps also in the North. Um, referring to Finland. I think Finland during the Cold War we were all blaming for Finlandization, which is probably sort of Chamberlain's appeasement politics, but I think they understood that it doesn't make sense to kick the Russian beer into whatever every second day, but every other second day the Finns reminded the Russians that uh, during the Winter War for one dead Finn there were 10 dead Russians and they probably shouldn't try that again. I think this is exactly how to talk with Russia. It's, um, Um, you know um, speak friendly and carry a big stick and I don't blame the German governments for seeking cooperation with Russia but I blame them for not doing it from a position of military strength and I don't blame them for buying cheap gas in Russia but I blame them uh, having allowed to become fully dependent on it um, and that's I think the problem militarily spoken It's never put all eggs in one basket. Now, history, I would interpret as a combination of continuity and change. And with the end of the Cold War, of course, it wasn't the end of history. Right to the contrary, it, history was back, as we saw in the Balkans. Um, basically, everything that happens today, we know very well from history. is very little surprise if you look at the Peloponnesian War and read that book. I mean, it's, it's actually current day-to-day -day politics, I guess. Um, so, in a sense, if you take continuity and uh, change, we are, in one way um, can refer to the Roman Empire, plus cyber. Yeah, there's something new like nuclear weapons, uh, something new in the tech sector like, like nanotechnology, biotechnology, robotics, artificial intelligence. But my military friends told me, well, why should the Russians ever attack with tanks and artillery? They can do it with cyber and of course they use cyber but they also use tanks and artillery. Um, so I think we forgot about worst case analysis, which I think is pretty sound to do and wonderful if it uh, turns out to be better, but I think the analysis should be first of all worst case analysis. And most of the younger officers, they, you know, start writing in military journals and magazines and they always start, well, we with the Army, we the Air Force, we the Navy, systematically prepare for the most likely scenarios. And I think this is a big mistake. You should prepare for risk and risk is the combination or the product actually of likelihood times damage level. And you should look at the low probability, high impact scenarios. Um, and I think we, and particularly in Germany, completely failed to do that, as you see when we start dismantling our military and now have to rebuild it. Um, you don't have the fire insurance because it's so likely that your house burns down. It's because of the consequences and that's what we need to keep in mind. And so we prepared our armed forces to be efficient for peacetime and unfortunately forget to prepare them to be effective for wartime. The German armed forces have an ammunition supply for believe it or not for two days of war and and then it's over so this this is this is quite sad and so i would submit this is the <coughs> world of illusion that has to be over now and uh, like 2000 years ago when we had no democracies but republics during long peacetime periods they never paid enough on defense and then later on paid with money and blood thanks Thank you, Holger. Five minutes and 40 second, 48 seconds. So uh, we have time to ask you a more specific question. Going back to our own uh, past, when we were working together with uh, Albert Volsetter on uh, some uh, scenarios, war scenarios in the 80s. Actually, in the 80s, it was at the after the first oil shock and in those years, the uh, Americans, the US and us, the Europeans, were discussing a scenario of what we used to call the one and a half war. That was the idea of uh, having to conduct a, a, a major uh, confrontation with the Soviet Union plus a regional war and that was in the Middle East in those scenarios uh, after the, the first and the second uh, oil shock. Today, the situation is different, but my question is the following one. Um, you uh, mentioned as one possibility the collapse uh, the, that Russia, the Russian Federation falling apart. This actually was about to take place in the 90s. And this is why the Russians wanted the strong men to come in, uh, in power. Uh, but suppose this scenario uh, happens again as a consequence of the uh, continuation of the uh, one one of the possible scenario with the continuation of this war now uh, russia could fall apart either from within that could be uh, as the soviet union fell in uh, 1991 or it could be uh, falling apart as a consequence of the extension of the war and uh, from the Russian viewpoint uh, the uh, justify Putin tries to justify his uh, invasion uh, by the fact that he felt threatened by the increasing Western activities in Ukraine to to to to, to do it uh, uh, shortly so now If there is a scenario like that, in your judgment, don't you think that it could be a case where the Kremlin could consider that it's the vital interests of Russia are at stake, which could therefore justify uh, from their viewpoint the resort to nuclear weapons? I'm talking of a scenario which is very, very different from the scenarios that have been discussed in the past few weeks? Well, let me first of all say that the reason why I took these scenarios, which I took, <laughs> I guess, entirely generic, is because I wanted to show that no matter what happens, it has to do with military power. And it's very sensible to have military power as an element in, in international relations. So, if I would advise the planners and the armed forces is, um, plan in a way that the result is largely insensitive to huge assumption variations. I mean, it's going to be perhaps a different enemy than you thought. He might be stronger than you thought. He might have weapons you didn't know he had them. He might have allies you didn't know they get along with each other. They might use tactics and methods that are against international law, but they do it anyway. Um, so I, I have to prepare for all these things. I mean soldiers always act into the unknown and they are trained for that and they need the, men yeah. the mental uh, furniture for that and and so yes indeed it might be they might request to nuclear weapons i would not exclude that how likely it is i don't know but uh, we better are prepared for that and the better we are prepared the less likely i think it it will be that they do that but one of the scenarios or the most important scenarios we were looking at the cold war and we also try To look at it the same way now is that okay the Russians uh, want to conquer and they don't want to destroy what they want to occupy They say what if this assumption is wrong they don't want to conquer they just want to destroy mm -hmm. they want to get rid of your opponent um, and I think Putin made it very clear if if Ukraine wants to become a member of NATO there won't be any Ukraine And, and for me, it was absolutely beyond any doubt that if Ukraine moves closer to the West, Russia will attack. I had absolutely no doubt. I, at the time, I had to admit I could be wrong, but now I know I was right. Um, and, and, and the question is, okay, could we have been prepared differently? Yes, I think so. In particular, Germany could have not sent seven Panzerhautzer 2000 to Ukraine, but 70 because we had enough, but we didn't have enough. So, uh, I mean, yes, I mean, we could have been prepared differently. Uh, but the, the scenario again is, um, look at worst case and um, the recourse to nuclear weapons, I would definitely not exclude Media. at all. Um, again, despite the question of likelihood, but it's the typical low probability, high impact scenario, definitely. Thank you very much. And uh, talking about the end of illusions, maybe, the most, the, the, perhaps the most profound interpretation of this is to remind that history is indeed tragic. Rappelons-nous ça, l'histoire est tragique. Alors, cher fatallah c'est un grand plaisir de, de t'avoir parmi nous. Je rappelle, tu es bien connu aussi de la World Policy Conference, euh, ancien ministre de l'économie et des finances du Maroc, ancien maire de Rabat et auteur de nombreux livres très appréciés. Je crois que le dernier à ma connaissance était sur la Chine, il y en a peut-être eu. Et euh, actuellement, donc, senior fellow au Policy Center for the New South de, de, euh, de, du Maroc, de Rabat. Donc, euh, tu as la parole. Merci Thierry pour l'invitation, je dirais aussi en même temps bravo pour le succès de cette session. Ce que je, La conclusion que je pourrais tirer de ces trois jours, c'est que nous sommes dans un monde bipolaire, et ce n'est pas bon, c'est même dangereux, un monde incertain et fragmenté et c'est inquiétant. Un monde bipolaire fondé sur une nouvelle bipolarisation différente de celle du XXe siècle, les États-Unis et la Chine. Je voudrais me référer à deux documents connus, publiés en octobre 2022. Le premier est américain sur la stratégie de sécurité nationale à court terme, le président Biden a voulu contrer la Russie qui a agressé l'Ukraine pour lui démontrer qu est, que les États-Unis restent la première puissance et le leader de l'Occident. Mais dans ce document, l'essentiel, c'est la Chine, parce que c'est la Chine qui a les moyens économiques et technologique pour changer l'ordre mondial dominé par l'Occident. Et les États-Unis veulent aujourd'hui endiguer la Chine sur plan technologique, comme ils l'ont fait dans les années 80 pour l'URSS sur plan stratégique. Le deuxième document, c'est tout simplement le discours de, du président Xi Jinping au Congrès au 20e congrès du Parti communiste chinois. Un moment rouge, un moment dans lequel le chef de la Chine a dit qu'il est important de renforcer le parti pour permettre à la Chine de devenir demain la première puissance du monde sur tous les plans. Cette bipolarisation est apparue à Bali, la réunion du G2 à Bali a éclipsé la réunion du G20. Et dans cette réunion du G2, les deux grandes puissances ont acté leurs divergences, Taïwan et autres, mais en même temps, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il est important qu'ils travaillent pour que leurs euh, contradictions n'amènent pas à une confrontation et direct. Donc à la limite, l'interdépendance l'emporte sur le découplage. Un monde incertain. Il est incertain du fait de la succession en 22 ans de quatre chocs: le 11 septembre 2001, la crise 2008, la crise sanitaire 2020 et la guerre d'Ukraine. Et du fait aussi que le monde traverse <rire> Quatre défis. Le réchauffement climatique, les inégalités et la pauvreté qui s'amplifient, la montée des, des radicalismes et des séparatismes et les dérives des nouvelles technologies. Et Je pense que ce matin, on n'a pas beaucoup relevé cette question des dérives de nouvelles technologies. En plus, cette incertitude est amplifiée par la montée du protectionnisme commercial, technologique essentiellement, de la part et de la Chine et des États-Unis et maintenant aussi de l'Europe. Un monde incertain, bipolaire, mais un monde fragmenté. Parce qu'à côté de la Chine et des États-Unis, à l'occasion de la guerre de l'Ukraine, on a constaté que les pays émergents du G20, du BRIC essentiellement, de l'Organisation mondiale, de l'Organisation de coopération de, de Shanghai, veulent agir, veulent aussi avoir une certaine influence à partir bien sûr de la Russie, la Russie qui est une grande euh, puissance nucléaire et qui cherche une certaine revanche à partir de ce qu'elle dit les humiliations de l'URSS. Mais cette Russie s'éloigne de l'Occident et s'éloigne de l'Europe. Elle se rapproche de la Chine, mais il est certain qu'avec la Chine, les rapports entre les deux pays vont être des rapports inégaux à la faveur de la Chine. L'Inde, qui est en conflit stratégique important avec la Chine, mais qui tient à garder des rapports d'interdépendance économique avec elle, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, qui font partie de l'Occident, mais qui font partie aussi de l'asiatisme et de, ont des relations d'interdépendance économique avec la Chine. La Turquie qui veut rénover avec son héritage ottoman et l'Arabie Saoudite. Tout à l'heure, nous allons, vous allez recevoir, euh, cher Thierry, le, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui certainement a beaucoup de rapports stratégiques avec les États-Unis, mais qui a démontré qu'elle tient à son leadership de l'OPEP avec la Russie. Et elle a démontré hier, il y a trois jours, elle a reçu, comme en 2016, Xi Jinping, mais cette fois, non pas seulement au nom, de l'Arabie la, Saoudite, mais au nom des pays du Golfe et même au nom des pays arabes, essentiellement. Donc, et puis l'Indonésie, l'Indonésie qui veut garder de bonnes relations stratégiques avec l'Occident, mais tient à des relations économiques avec la Chine. Il ne faut pas oublier que l'Indonésie a été l'hôte de Bali et l'hôte de Bandung en 1955. À côté de ça, bien sûr, d'autres pays en dehors du G20. Je pense à Israël qui est une euh, puissance technologique, mais qui a besoin de résoudre la question de palestinienne pour son propre équilibre à long terme. Je pense aussi euh, euh, bien sûr à, à, à, à, à un certain nombre d'autres pays qui peuvent agir. Donc nous avons une sorte de fragmentation. Cette fragmentation est inquiétante. La bipolarisation est dangereuse. Le monde a besoin de quelque chose de nouveau. Le monde a besoin d'une multipolarité. Et je pense que c'est à l'Europe de jouer son rôle, mais à trois conditions, faut-il. peut-être l'illusion. La première condition, c'est qu'elle renforce ses intégrations. La deuxième condition, c'est qu'elle s'autonomise relativement des états unis Et la troisième, et pour moi c'est la plus importante, c'est qu'elle s'intéresse à sa géographie, c'est-à-dire au sud, c'est-à-dire à, à l'Afrique, c'est-à-dire au monde arabe, c'est-à-dire à la Méditerranée, pour faire en sorte qu'avec la Méditerranée, un troisième pôle d'équilibre et de partage se crée, à côté des autres, des autres pôles et, et pour faire en sorte que la multipolarité dépasse l'effet dangereux de la bipolarité et l'effet inquiétant de l'incertitude et de la fragmentation. Merci. Merci. Euh, merci infiniment, euh, euh, cher Fatallah. Euh, je dois dire que pour ma part, ce que tu viens de dire à la fin correspond exactement à mon idée de l'idéalisme. Dans le bon sens du terme, c'est bien ça. Mais nous en sommes loin. Mais c'est exactement ça. Et donc, puisque sa sainteté, le patriarche, est là devant nous, on va invoquer le Saint-Esprit pour qu'il insuffle les... Les, les idées pratiques nécessaires euh, aux Européens euh, pour que l'Europe cesse d'être le ventre mou euh, qu'elle est actuellement euh, pour euh, agir dans ce sens de devenir un véritable, une puissance, parce qu'il faut être puissant pour agir, et une puissance qui prend en compte euh, l'aspect la, vital de sa relation avec ce qu'on appelle le flanc sud ou le flanc, le flanc sud-est, c'est-à-dire euh, l'Afrique et le Moyen-Orient euh, qui, qui sont nos, nos, nos flancs sud et le flanc, et le, et le flanc euh, ouest. Donc euh, merci euh, un, un, infiniment euh, pour, pour cette contribution. Merci euh, pour euh, chacune, chacune de vos interventions. Euh, je vais arrêter ici parce que... Euh, il faut respecter euh, l'horaire de la dernière session euh, qui est euh, la politique étrangère américaine après les élections de mi-mandat, qui va commencer tout de suite, enfin dans les minutes qui viennent, car il est euh, impératif euh, que euh, la dernière, véritable dernière session, donc avec le ministre euh, saoudien, puisse commencer à 18h, et que nous respections euh, également le l'horaire de, de, de la fin de cette journée, de ces travaux, avec la visite euh, du musée du Louvre à Abu Dhabi. Même ceux, celles et ceux qui ne l'ont pas encore visité, euh, ça vaut la peine de le visiter plusieurs fois. C'est un véritable magnifique, un magnifique endroit. Donc, Merci infiniment. et Toutes ces idées nous nourriront aussi pour les éditions futures de la WPC. avec la photo, photo. Ah, et tu en photo ensemble c'est bien ah, la photo